Bonjour à tous, nous sommes le 27 septembre 2020. Euh, J'aimerais regarder avec vous une série de graphiques qui est parue... Euh euh, dans une étude là euh, à propos de ce qui s'est passé après les années 70 1970 71 euh, c'est une rupture assez importante qui s'est passée au niveau historique euh, parce que à la deuxième guerre mondiale de à la fin de la deuxième guerre mondiale on a eu les accords de Bretton Woods et après ces fameux accords là le dollar américain est devenu roi et on avait euh, un, un lien avec l'art, donc qui était basé sur l'or les devises mondiales euh, devaient se référer au alors américain être en une contrepartie euh, du dollar américain, mais le dollar américain, lui, se basait euh, sur l'or, à 35 dollars d'once. Donc, c'est un système qui a perduré de 1944 à 1971. Et la raison pour pour laquelle on a pris le dollar américain, euh, aux accords de Bretton Woods, parce que c'était la puissance la plus forte euh, après la Deuxième Guerre mondiale, leur le réserve d'or était immense à comparer des autres pays, parce que les Américains, quand même, ont profité des deux guerres, la Première Guerre mondiale, pour euh, se faire euh, de trésorerie. Euh, la Deuxième Guerre aussi, ils sont en, les Américains sont entrés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, en, en, les accords de Bretton Woods, euh, John Maynard Keynes était là, euh, qui avait pro proposé une nouvelle devise mondiale, ça n'a pas été accepté. C'est le dollar américain qui est devenu un roi à partir de cette époque-là. Et euh, cette situation a duré jusqu'aux années 71, ou à cause de la guerre du Vietnam, où aussi la, les, les amas de dette qui ont qui ont fait en sorte que la guerre du Vietnam a été comme un alibi. On a euh, euh, séparé le, le dollar à l'or, au 35 dollars l'once, en 1971, sous Nixon. Euh, et euh, on avait dit que c'était une mesure temporaire. Et à partir de cette période-là, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses au niveau... Euh, Peut-être que c'est moins perceptible lorsqu'on regarde euh, euh, cette situation-là à, à vue d'œil euh, comme ça, mais si on regarde l'histoire, il euh, y a un paquet de graphiques qui sont sortis justement, je vous donnerai le lien, et euh, ça montre qu'à tous les niveaux, euh, ce bouleversement, le fait de, de séparer l'or du dollar américain a vraiment fait en sorte qu'on a commencé à utiliser le dollar comme euh, devise reine sur la planète, et on n'avait plus besoin à partir de cette période-là euh, d'utiliser... Euh, euh une devise basée sur quelque chose de solide comme euh, l'or ou peu importe non? donc euh, le dollar est devenu euh, les devises sont devenues flottantes le dollar est, est devenu roi. on a commencé à faire de l'impression monétaire et comme vous savez euh, on, a, on, a, on en a parlé souvent dans les vidéos à partir de 2000 ben, de la crise de 2000 2007 euh, aussi on a euh, fait de l'impression monétaire d'une manière exponentielle et encore cette dernière crise qu'on vit à cause du coronavirus ce qui n'est qu'un catalyseur là. ce qui se passe en ce moment au niveau de, du, du second confinement parce qu'on parle de confinement, il y a des Personne qui disait que c'est pas tout à fait un confinement. Non, peut-être pas, on limite le nombre de personnes à se voir. Euh, euh, L'automne n'est pas terminé, donc il euh, y a beaucoup d'étincelles euh, dans l'air, euh, surtout l'élection de Trump, tout ça. Mais pour revenir à ce que je disais au niveau de la, euh, du dollar, euh, le dollar est devenu, euh, euh, dans le fond, euh, on imprime à partir de rien, ex nihilo. Donc on peut tout simplement décider d'émettre de, euh, des bons du trésor, euh, peu importe euh, euh, la quantité, euh, s'il euh, y a personne, euh, s'il y a pas d'institution qui veut acheter ces bons du trésor, là, la Fed réachète les bons du trésor, émet des dollars, euh, et c'est même, comme vous le savez, ce n'est plus des, des dollars euh, papier nécessairement, il y a une quantité, mais c'est plus que de, de la monnaie numérique, donc c'est une simple écriture comptable. Donc, euh, ce qui est arrivé à partir de 71, c'est assez important parce que, euh, justement, on a commencé à, à, à comprendre que le système pouvait, euh, euh, on pouvait imprimer des dollars comme on voulait, dans le fond, à ne, ne pas être obligé de demander la permission à qui que ce soit, à quelques pays que ce soit. Le, le dollar américain est devenu la devise reine euh, sur la planète. Euh, c'est le, le début de la mondialisation, mais vraiment basé sur le dollar américain. Et ce qu'il faut comprendre lorsque le dollar américain est devenu roi, c'est que les autres pays qui devaient... Acheter du pétrole euh, avec des devises américaines, eh bien ça les a pénalisés euh, de plusieurs manières. Euh, plusieurs pays qui, depuis ce temps-là, ont fait des crises sur crise parce que le dollar américain est devenu roi. Et donc, euh, pour acheter le pétrole, tout ça, on doit se procurer des devises américaines. Donc, acheter de la dette américaine, un pays... Euh, pays, euh, peut-être pas les, les pays producteurs, mais plusieurs pays ont commencé à, à doivent euh, se procurer de la devise, de, de la dette américaine pour acheter du pétrole au niveau mondial. Euh, là, y a, on a eu quelques tentatives dans l'histoire. On se souvient de Saddam Hussein qui voulait arrêter cette euh, euh, manière de faire au niveau de la planète euh, parce que lui-même avait son propre pétrole. l'Irak était producteur de pétrole et on connaît la fin de l'histoire avec la première guerre, euh, ben, la guerre du Golfe, euh, que le père Bush avait débuté. Et ensuite, le fils a fini le, le travail avec la deuxième guerre qui est arrivée après les attentats du 11 septembre. Une guerre qui était injustifiée par euh, la grande majorité de la commun communauté mondiale. Euh, donc, après ça, on est allé chercher justement ce qu'on... On est allé faire taire euh, Saddam Hussein pour euh, vraiment faire en sorte qu'on puisse continuer à utiliser le, la devise euh, comme euh, principale euh, euh, monnaie pour l'achat du pétrole. Et ensuite, on a eu aussi euh, Kadhafi, c'était la même chose, il y, avait, il y avait aussi un projet de... de... Et là, en passant, là, je ne justifie pas du tout, du tout euh, ces dictateurs-là. des dictateurs qui ont fait vraiment des choses, ces dictateurs-là ont fait fait vraiment des choses terribles à leur population, mais par contre, aussi, on fait euh, des choses qui pouvaient aider la population, au moins qui rendaient euh, stables euh, les populations. Euh, on, je parle de l'Irak, de euh, la Libye, il y a plusieurs autres pays. Mais euh, le, le, mon point est vraiment euh, de dire que la devise américaine euh, est là et euh, les Américains veulent vraiment qu'elle soit là pour demeurer. Et le président Bush, lui, veut que la devise baisse pour être... Hey, plus concurrentielle au niveau mondial. Mais on va voir ce qui va arriver parce que dans le fond, oui, la devise a perdu euh, des plumes. Euh, là, on a un rebond en ce moment, mais euh, à long terme, euh, je pense que la devise américaine va continuer à baisser parce que dans le fond, les taux d'intérêt, Jérôme Powell l'a dit, euh, ne reviendront pas de sitôt euh, à une certaine euh, une montée. Donc, on va commencer avec euh, ces graphiques-là. Et dans le fond, la série de graphiques que je vais vous montrer, c'est tout simplement des événements qui se sont passés à partir des années 70. Voilà. 10,71 après qu'on ait pris la décision de séparer, euh, d'appuyer le, le dollar américain sur 35 dollars l'once. Euh, D'un, au niveau de l'or, on sait très bien ce qui s'est passé. L'once d'or est partie de 35 dollars vu que euh, les dollars sont de, les devises euh, sont devenues flottantes. Et l'or aussi est devenu euh, avec un prix flottant et euh, l'or est parti de 35 à 840 avec l'argent de l'époque aujourd'hui ça représenterait à peu près de 2500 2600 de notre dollar actuel lorsqu'on compte l'inflation. Donc le premier graphique. Euh, ça va être une série de graphiques. Euh, comment la, cette situation-là de, de masse monétaire créée à partir de rien a influencé non seulement l'économie, mais a, a influencé aussi euh, les modes de vie des individus. Le premier graphique, c'est la croissance de la productivité et les heures de compensation. Ça se résume au salaire. Euh, donc, la productivité, on sait très, très bien de que ben depuis 70-71, avec les technologies aussi, l'essor des technologies, on sait que la production, la, les, la robotisation des, des industries, que ce soit au niveau de l'automobile, peu importe, on a eu une grande, grande productivité un Plus 246% de productivité et les compensations salariales ont vraiment pas suivi. Le graphique est de 2017, mais aujourd'hui, c'est encore pire que ça. Donc, c'était le premier graphique. deuxième graphique, ça se trouve être l'augmentation, de que ce soit de l'électricité, de la nourriture, des fruits. Ben, c'est Le graphique qui nous montre ça. Dans les années 71, quand même, notre pouvoir d'achat était euh, important, mais à partir de ces temps-là, euh, la dette est devenue reine. En tant qu'individu, on a commencé à, à s'endetter. Aussi, euh, les fonds de pension, tout ça, euh, ça a vraiment débuté dans les années 70-80. Euh, avant ça, le, les, les personnes... Euh, mettaient pas beaucoup d'argent de côté, euh, pour, je parle pour une pension, là, on vivait avec euh, les, ce que le gouvernement nous donnait, mais euh, ça existait, mais à vraiment moindre échelle. Donc, à cause de la dette, à cause de l'impression massive monétaire, à cause de la financiarisation de l'économie, eh bien, tout a, été, a explosé. Et autant au niveau de la dette, autant au niveau de l'augmentation des produits, et on voit ici euh, très très bien, les années 70-71, et on voit l'augmentation euh, des fruits, de l'électricité, euh, de la nourriture en général sur ce graphique-là. Donc, euh, tout est interrelié, on a plus de productivité, c'est sûr qu'on a plus de machinerie, on a plus de technologie, donc on a plus de coûts, les entreprises s'endettent plus, mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que tout augmente, donc notre pouvoir d'achat diminue. Si on se réfère à ce qu'on avait dans les années 70, vous allez dire oui, on a plus de choses. et C'est ce que je me dis moi aussi. On a, on a des télé plasma. Ben, plasma, c'est euh, des télé LED à euh, très haute définition aujourd'hui, euh, du 4K, du 8K. Euh, on a un paquet de, je pourrais appeler de bébelles, mais qui font pas en sorte que notre pouvoir d'achat est meilleur. Parce que si on avait eu ça dans les années 71, on pouvait, on pouvait s'acheter une maison dans les années 70 à 15 000 Aujourd'hui, la même maison vaut 200-300 000 Ça dépend de la région. Là. Donc, on continue. Euh, ça, ça se trouve à être euh, l'index euh, au prix à la consommation, et première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et ensuite à partir de 71, et c'est vrai que ça avait commencé à monter dans les années 70, il y a eu le choc pétrolier dans les années 70 aussi, là, qui était euh, dans cette période-là, avec la... Enlever l'or comme référence, euh, ne plus appuyer la devise américaine sur l'or, et eh bien là, on a eu euh, un index de prix à la consommation euh, qui a vraiment monté. Euh, on est devenu des grands grands consommateurs, l'économie est, est, est basée uniquement sur la consommation, euh, et puis c'est une réalité qu que la, la consommation et la dette, donc c'est une réalité qu'on vit individuellement parce que dans le fond la dette fait partie de notre quotidien et si on regarde de la manière que qu'on a consommé depuis je pourrais dire les années 2000 parce que ce qui est arrivé, la première crise en 2000-2001 après les attentats américains sur le territoire américain World Trade Center parce que George Bush avait dit je me rappelle encore, je me souviens encore, il avait dit de consommer, il faut absolument on consomme il avait envoyé aussi euh, des montants d'argent aux, aux individus aux Américains et à partir de ce moment-là euh, ben c'est pas à partir de ce moment-là mais on a continué dans la même idéologie il faut consommer et la consommation euh, ce que ça fait euh, c'est que notre économie est basée directement sur la consommation et là je crois euh, sans je pense qu'on est tombé dans une orgie de consommation depuis quelques années, et euh, là, on en paye le prix. Là. Dans le fond, 2020, euh, c'est euh, le summum de toute cette consommation. Euh, Lorsqu'on on se goinfre, peu importe de quoi, euh, il vient un temps qu'on n'est plus capable de supporter, notre corps est plus capable de supporter, et on vomit ce qu'on a mangé comme... Euh, comme une cochonnerie, comme déchets, donc euh, c'est la même chose qui se passe au niveau de l'économie, l'économie est en train de vomir euh, cette surconsommation. Et ça c'est au niveau des idéologies aussi, euh, ben, on, on a marqué 70-71, je suis moins sûr, mais en tout cas ça faisait partie de la série de graphiques, euh, on a eu un changement au niveau des idéologies, on parle au niveau euh, américain, mais même je pourrais dire sur la planète aussi, euh, plus euh, l'idéologie plus conservatrice et l'idéologie moins conservatrice qui en ce moment euh, se trouve être les démocrates euh, regardez ce qui est arrivé à partir des années 70 on s'en allait comme ça et euh, là le graphique nous dit que euh, républicains euh, on a monté euh, tout le temps, presque tout le temps. Les démocrates ont perdu beaucoup, beaucoup de plumes depuis les années 70. Et on, on doit se dire que, dans le fond, George Bush a été là huit ans. Euh, on a eu Barack Obama qui a été comme un, un intermède, mais euh, Trump est encore là et je pense qu'il va gagner la deuxième élection. C'est sûr que ça va, ça va vraiment, vraiment brasser, mais euh, je pense que les républicains vont encore rester là parce que dans le fond, la tendance conservatrice est encore là. Et euh, ce qu'on l'idéologie la, la, mondiale, c'est d'imposer euh, euh, mon, euh, le, le communisme mondial là, qui se trouve être... Euh, euh, bah, appuyé par les démocrates et appuyé par plusieurs idéologies euh, euh, et il et, et faut le dire dans le fond, euh, toutes ces idéologies-là euh, euh, ne sont pas nécessairement bonnes pour euh, euh, les, les citoyens, on pense que ça peut être vraiment bien, mais euh, ça peut être destructeur, on n'a rien qu'à penser au grand régime dans le passé, euh, c'est ce qui est arrivé, les régimes. Euh, je parle communiste, c'est qu'on enlève les droits aux personnes, on enlève, euh, si on pense pas comme euh, l'idéologie du parti euh, eh bien, euh, on peut aller au goulag. Euh, euh, donc, euh, non, c'est ça. C'est un changement de mentalité. Euh, ça vient pas de moi. là Je constate, comme je vous dis, moi, je suis un observateur. Et ça, ça souhaite un autre Graphique très, très important qui nous parle de des euh, les crises bancaires euh, euh, qui, qui se sont produites après justement cette séparation entre ben, l'or et euh, le dollar. On a commencé à imprimer d'une manière excessive les dollars américains euh, sur la planète. Et comme je vous ai dit, on a imposé la, le dollar au niveau de, du de la planète dont euh, on est devenu mondial au niveau de la devise. Et à partir de ce, de, de ce temps-là, ça, ça se trouve être le nom euh, de « country de, », de, de pays euh, qui ont eu connu des crises bancaires. Et on voit à partir des années 70 euh, vraiment, vraiment… un, un croissance phénoménale de crise euh, due au fait de, du dollar américain tout simplement qui se trouve être la, la devise euh, au niveau de la planète euh, et puis ça on, on pourrait regarder l'histoire on a eu le Venezuela on a eu on a eu plein plein de pays c'est pas dur à voir euh, les dernières années donc c'est un autre graphique qui parle euh, le revenu euh, euh, depuis euh, ben, 70 encore on avait une certaine euh, stabilité il y a des 95% euh, de, de, des citoyens, des médians puis 20%. Donc, on voit très bien qu'on a eu une, une séparation euh, de, des classes, euh, ben, au niveau de la richesse des classes, euh, des revenus, mais surtout des possessions. Euh, euh, donc, à partir de 70, on voit très, très bien une scission entre les plus riches et les plus pauvres, tout simplement. C'est ce que ça... Ben, médians, classe moyenne, les plus riches, 95%, euh, le, le percentile là, ici, donc euh, les plus riches deviennent plus riches, et les plus pauvres deviennent plus pauvres, et comme défaite, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout est basé sur la pourcent le pourcentage de croissance euh, de la dette, la dette publique, et euh, on voit très très bien que on a augmenté, la deuxième guerre mondiale, c'est sûr qu'on avait eu un pourcentage d'augmentation de la dette publique, et là, euh, sur ces cette... thèses, c'est officiel, c'était le, le plus grand déploiement, surtout bah, le, le débarquement en Normandie, le plus grand euh, dé, déploiement logistique euh, qui s'est jamais produit. Là. Donc, euh, les Américains produisaient, produisaient en fou pour euh, euh, l'effort de guerre. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent mis dans le système. Euh, donc, euh, en, en tous les cas, on a eu un creux 70 et on y revirait à la hausse. C'est sûr, à cause du fait qu'on peut produire de l'argent à l'infini. Et c'est loin d'être fini, d'être terminé la tendance. Euh, ce qu'on vit les dernières ce qu'on a vécu les dernières années surtout. Les derniers mois, euh, ben, on dit la crise du coronavirus, c'est la crise euh, euh, de la FED, la crise de la création monétaire, la crise de la financiarisation de l'économie. Donc, euh, on est en train de le vivre et pour euh, régler le problème, la FED et les autres banques centrales vont continuer à injecter et si on a une projection que rien ne va arrêter, euh, ça va continuer. Surtout avec la théorie monétaire moderne, on veut continuer absolument à injecter de l'argent dans le système et ça commence, euh, comme je vous ai dit, ça commence au Canada, aux États-Unis on va injecter directement de la monnaie euh, ben, de, de, de, des devises euh, digitales directement aux citoyens au Canada ça s'en vient aussi avec le, vos programmes de Trudeau et ça va continuer tout le temps et ça c'est la, la dette nationale qui continue à grimper euh, d'une manière vraiment euh, euh, folle, peut-être que je pourrais vous montrer justement euh, comme ça ici, ok comme ça ça se trouve avec la dette, on est rendu à 26 800 136 euh, euh, on va dire 27 000 milliards de dollars de dette, euh, le déficit, euh, déficit, c'est-à-dire euh, l'argent. Ah ben regardez, il est ici c'est 3 000 euh, milliards à toutes les les, euh, les budgets, on n'est pas capable de de <coughs> d'avoir l'argent, euh, le, le système ne nous fournit pas assez d'argent pour euh, pouvoir euh, répondre aux attentes du budget, donc on creuse des déficits euh, à toutes toutes les années, euh, regardez les revenus, ben, pour vous donner une idée de grandeur rapidement, euh, les dettes par citoyen c'est 81 000$ par payeur de taxes, c'est 214, mais le revenu par citoyen, on, on doit 80, les citoyens américains, 80 000 et on a de revenus 9 000 Donc, on est dans le, dans le, le rouge euh, tout le temps. Donc, euh, ça, ça se trouve être la dette, euh, ben, l'US fédéral déficit, euh, visite le surplus de <coughs> du euh, produit intérieur brut. Donc, là aussi, on est à la baisse tout le temps. Et dans les années 70, on a un clash. Par contre, le graphique est moins évident, euh, on a eu des montées, 2000, et on s'en va euh, vraiment euh, dans le fond là, du baril. Euh, ça, ça se trouve être les intérêts. Ben, les intérêts, on le sait très, très bien. On est en baisse et ça va continuer. Il euh, n'y a rien qui va changer. Euh, dans un temps, euh, ben, deux, trois ans, quatre ans, cinq ans, j'en ai aucune idée, mais ça ne changera pas. On ne peut pas monter les taux d'intérêt. Euh, ça, ça se trouve être... Euh, bon, Là, on va commencer le côté... Euh, on a regardé la section qui est plus euh, une section euh, qui concerne l'économie, au niveau de l'argent qui s'est injecté dans le système. et là, la seconde partie, c'est plus au niveau euh, euh, des citoyens euh, euh, social, le côté social. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1971? Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements au niveau social, euh, et c'est ce qu'on va voir dans les prochains graphiques. Euh, on va commencer par euh, ici un, un graphique qui dit euh, qui nous parle des divorces. Euh, de 1950 à 1916 et euh, ça on le sait très bien les mœurs sont changées à partir des années 70 la libération sexuelle tout ça, on voit très très bien que cette, ces idéologies là ont changé au niveau de la stabilité du déma des couples, euh, des mariages euh, ont, ont changé aussi la stabilité au niveau des, des familles euh, des parce qu'une famille qui divorce, euh, on doit le dire ça crée de la pauvreté donc euh, en tout cas puis, euh, regardez, pas, je fais pas de jugement j'analyse à froid ce qui arrive là. là. Et euh, on voit très très bien qu'à partir de 70, il y a un changement. Au niveau des âges aussi, euh, vous voyez ben, le taux de divorce a, a vraiment monté euh, euh, de manière assez importante dans les, euh, depuis 1970. On le voit très très euh, fortement, là, le taux de divorce a monté. On voit les pyramide d'âge ici, les différentes euh, pyramides d'âge euh, via le taux de Donc tout est à la hausse et on a euh, un nouveau phénomène, mais c'est les 55 ans et plus où on devrait avoir plus de stabilité ou au moins avoir trouvé euh, l'âme-sœur et rester euh, plus stable pour la famille, pour les enfants, les petits-enfants, mais non, au contraire, euh, ça continue à monter. Euh, et ça c'est un autre, ben c'est pas un graphique mais ça se trouve être encore côté social ben on est rendu, on arrive à 8 milliards à la population actuelle et ce que je voulais vous faire remarquer tout simplement pour vous parler comment la santé est rendue importante dans tout notre système, c'est les dépenses gouvernementales mondiales de, des soins médicaux et c'est vraiment au-dessus de, euh, dans l'éducation c'est plus bas bon encore que les soins médicaux et c'est la raison pour laquelle on focus tellement sur le côté médical parce que dans le fond Beaucoup, beaucoup d'argent vont là au niveau de euh, des dépenses. Et euh, je vais me dépêcher pour terminer. On se trouve à voir ici les 25 à 29 ans qui vivent chez leurs parents. Depuis les années 70, on a une augmentation. Une augmentation et surtout les dernières années, c'est encore pire. C'est bien, bien compréhensible, Souvent, les jeunes ont moins de possibilités que leurs parents avaient, euh, dû au fait que tout a changé, ont moins d'argent mis de côté, tout ça. Ils peuvent même plus ne, mettre des, des sous de côté pour penser à l'avenir, donc ils retournent chez les parents, ou euh, font comme euh, moi j'ai fait avec mes enfants, j'ai un bloc et mes enfants sont mes locataires. Euh, c'est extraordinaire. Euh, on change notre mentalité. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Euh, là, ça, c'est un autre euh, graphique presque fini. Au niveau de l'obésité, à partir des années 70, 71, ben, les fast-foods sont devenus rois aux États-Unis. Et on a aussi le taux d'obésité chez les enfants, adolescents, qui a vraiment monté d'une manière faramineuse. C'est, c'est comprenable aussi. C'est l'abondance. Moins, plus de technologie, moins de sport, moins d'activité d'activité. Donc, euh, au niveau de la santé, on est affecté là aussi. Euh, ça, ça se trouve être euh, ben, les, les dépenses que je vous ai montrées euh, de santé, le taux d'obésité, les taux de maladie. Euh, on a des super de bons soins hospita euh, hospitaliers. Je parle globalement, aux États-Unis, ça coûte une fortune, mais on a des bons soins hospitali euh, hospitaliers et on va... Prendre plus des mesures, non pas pour la prévention, on n'incitera pas les personnes à prendre soin de leur santé, mais on va leur dire tout simplement que si vous faites trop de pression, si vous avez du cholestérol, prenez telle petite pilule telle petite pilule c'est pas de la prévention. Moi, je voulais à peu près 15 ans, je faisais du cholestérol. Le médecin m'a dit euh, fallait que je prenne euh, des pellules. J'ai dit non, j'en n'en pas. J'ai commencé à prendre des oméga-3, tout simplement, qui se trouve être de l'huile de poisson et je mange beaucoup de poisson. Et mes problèmes ont été réglés au niveau du cholestérol. Donc, il euh, y, a, y a des solutions qui sont faciles à prendre. Et ça, c'est un autre. Euh, ça se trouve être Les tâches administratives sont de plus en plus élevées, surtout depuis les années 70. Euh, les administrateurs, euh, ont d'une manière euh, euh, extraordinaire tandis que regardez là c'est les physiciens qui m'ont donné là euh, eux ont pas monté très très fort donc le monde scientifique a pas monté très fort euh, euh, puis la santé bien ça ça l'augmente tout le temps donc beaucoup d'administration beaucoup de santé beaucoup d'administration un peu de de physiciens euh, ok puis on va finir avec l'art ça se trouve être le prix de l'or sur le long-long terme. Comme je vous dis, euh, il faut toujours analyser euh, ce qui se passe au niveau du long terme. Et là, en ce moment, on est en consolidation. Je parle au niveau technique. Euh, ça pourrait s'étirer l'élection euh, euh, ben, de Trump, peut-être euh, tout l'hiver. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais la chose que je vous dis de regarder à long terme, c'est que le graphique, euh, là, je l'ai en fonction de l'inflation. Dans le fond, ça se trouve être le graphique euh, en, en ce moment de l'or... Euh, échelle logarithmique, peut-être pour nous donner plus une idée. Donc, on est rendu là. là. Donc, euh, euh, l'or euh, va continuer sa montée. On parle au niveau de plusieurs années encore. Euh, donc, à cause du fait que l'impression monétaire est loin d'être euh, terminée, surtout euh, cet automne, cet hiver. Euh, donc, non, euh, ça va continuer. Et euh, c'est la seule solution qu'on a. Les taux d'intérêt vont rester bas. Le gouvernement va encore injecter l'argent, non pas dans le système seulement, mais à nous, les citoyens. C'est ça qui va arriver dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, on se revoit bientôt.